C'est ma fille bien-aimée. Ah ouais Euh Si si. Quelle surprise de ouais. passer par ici. Merci ouais. beaucoup. Uh -huh. Voilà. Batsbaru ba bo. Ouais, abo elle est là. Anchere Annos. Anchere Annos. Notre invité tenie la vie. C'est Notre surprise. <rire> Notre surprise. <rire> ouais. Madame, ça va Très bien, merci. Torba lingala. Bien. Pardon, oui. on va français, bel état. OK. Yeta okay. anglais à sa prête. de lingala au moins ça n'a pas le mal anglais ne l'anglais pas en anglais en anglais ah bon oui que nous me on peut en anglais yeah we can do it in English alors ok merci Nabine. on y va donc euh je suis une mère des familles, j'ai des enfants que je dois élever et euh, au Congo il y a beaucoup d'opportunités pour se faire de l'argent et euh, j'ai lancé... Euh ni compagnie dans la bague calaisan comme papa oui c'est des slip gain mmh. pour des femmes et qui aura beaucoup d'autres produits donc je compte lancer quelque chose genre lingerie okay. et euh, mais je commence d'abord avec des slip gain mmh. et euh, j'avais déjà lancé ça depuis le mois de juin aux États-Unis euh, en ligne et ça marche bien déjà déjà stock stock c'est sérieux déjà. comment ah bravo non, on a déjà commandé dedans pour mmh. une, ça, une case, alors, le bien, il disait bien, il y a eu un bon bonheur, il a service un à il y a il a il y a a un un a un a et le du jour, au lendemain, mais mis casquette, Il fallait pas poster, dans moi. Il y a personne qui fera la promotion. Il business pour les business à moi Donc personne n'aimera un enfant plus que sa propre maman. Donc business à moi Donc Tu tu pas va slip. Bien sûr. que tu avant ma passer mmh, mmh. donc moi-même je connais comment faire mon marketing je fais le marketing à l'école mmh. donc tout ce que je fais est calculé mmh. donc je sais comment je, je je dois manager mes réseaux sociaux mmh. je sais quoi poster quoi ne pas poster. mais quand les gens polémiques dessus comment vous gérez bah, c'est bien c'est bien parce que quand il polémique dessus ça veut dire mm. que c'est un réseau tambour donc mm. vous voyez qu'il est autécatif vous polémiquez beaucoup finalement ils mm. vont s'en moquer mm. très bien mais nous ça les bas les nous ça les apparemment ils ont ils a beaucoup plus pour le payer va payer les États-Unis Europe tout Comment ça, ça? c'était c'était c'est pas trop tôt de venir en Afrique pour faire la promotion de de ces produits c'est d'ailleurs ici que euh, j'ai un nom aux états unis là qui achètent c'est les congolais qui achètent d'accord ouais et il y a beaucoup de congolais ici à kinshasa à Lubumbashi, à goma euh, même quand on a il y a un il y a qui cherche et euh, même euh, euh, si on doit regarder les frais d'envoi pour la c'est parce que je ne veux pas mmh. négliger maintenant Kinshasa mmh. Canada. Donc si j'ai un nom, c'est grâce au quinoa, c'est grâce au Congo. Mmh. Donc je ne peux pas lancer un business et puis négliger les Congolais en mmh. Très bien. Une mère des familles. Autre le banc, tout à l'heure, je suis une mère des familles. Alors euh, quand même au euh, a eu une femme exemplaire. Par rapport à Marambo, ou Youti Goule, à pour éviter certaines confusions. Mais, à toi, vous êtes une femme battante, parce que bas, si Monsieur Souban, na Kuvanda, natala Zayan, natala Shadai, n'avons beaucoup la bango, bas à Porto, aux États-Unis, là où la vie semble être facile. Euh, mais quand même, tout ce que vous faites là, est-ce que ça connaît une polémique dans les réseaux sociaux Ou quand même, mon salaire blog un a Instagram ou on Instagram, juste pour ne pas du jour au lendemain, pour servir le business Mais on y a un de ce côté Parce que moi, je ne comprends pas de bien être dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ceux qui me savent, en réalité, savent que je suis quelqu'un de très réservé. D'ailleurs, même les réseaux sociaux, j'ai créé mon compte Instagram en 2017. Mm -hmm. Donc je ne suis pas quelqu'un qui des réseaux sociaux. Et quand je me suis rendu compte que j'ai un compte qui peut me donner de l'argent, j'ai un nom que je peux utiliser, qui peut me donner de l'argent. Mm -hmm. Je me suis décidé de signer. Papa était ici, il avait dit, mm -hmm. en tant que parent, on est là pour donner à nos enfants une vie meilleure que la vie qu'on avait. Très bien. Mes parents m'ont donné une vie meilleure que les On le le peut appeler Moi, les parents vie meilleure que Vio qui n'a Bazarakina. Moi aussi, je dois donner à mes enfants une vie meilleure que la vie que mes parents m'ont donnée. Mm -hmm. Donc, je suis là pour travailler je travaille pour mes enfants, pour mes enfants tout ce que je fais c'est pour mes garçons mm -hmm. donc euh, ah ben, ah, mais si voir. je posé cette question parce que avant, pendant on a vu quand même beaucoup de postes, beaucoup de publications mm -hmm. mais ce qui est vrai c'est que si ce n'était pas sur mon Instagram, mon copain, parce que c'est bizarre. Il y a beaucoup de faux comptes sur Instagram, il y a beaucoup de faux comptes sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui mettent des titrages bizarres sur YouTube qui n'ont rien. Dominguez réalité hein? Exactement. Je peux dire que non, ça est et donc que que il y a un moment à Parce que, quand à mon père, à D'accord. Mais tant que vous va ôté, vous comprendre. compris, Parce que quand on vous voit avec. En tout cas, excuse-moi, je avez direct. Il n'y a pas monsieur, il ou camerounais comme ça qui n'est pas congolais. Il y à la plage, il à Il y a Non, c'est oui. Ah oui. ouais, ça c'est Oui C'est la nanotte. Nanotte vraiment. Tes zélanes noirs, na yo mes zélanes noirs. Ça. Là, Il y a mon costume, mon costume de fond. Nan zéligas. Nan, mon colo, j'ai déjà mais... grandi. Et je vais aller à la plage avec mon ami. Mais c'est pas du beau ça. Non, c'est pas du beau. Je fais ma vie. Je fais ma vie. Tant d'Américains me disent de pas postarbah qu'elle n'a pas. Est-ce que c'est du beau? Je fais ma vie. Fait au Congo, c'est bizarre. Fait au Congo, c'est pas normal. Il faut savoir que ma c'est trop tôt pour une femme. Trois ans. Parce que je me suis séparée de mon ex-mari en 2018. Mmh. Vous l'avez vu, euh, l'ivoirien, en 2021. mais ans. des bobos, ça m'a rendu ma de ans. pour c'est bien. Il a me remettre Il a c'est en couple, donc.. Il y a de a et, Et même si ça avait pris 4 à 6 mois mm. En tout cas, dès que la date a été rendue Dès que les choses ont été finalisées En mm. tout cas, ma campus Est allé à terre, mm. moi je fais ma vie je On ne rentre, rentre pas dedans Mais tout récemment Tout le monde a créé Dans une vidéo Un peu, un peu, un peu tendue mm. Concernant les enfants mm. euh, Ma campagne La justice, est, que est déjà clos je me suis remboursé justice pour tout passer à autre chose. Il y a un peu de temps comprendre. Et on donné dit, qui qui tu es de la justice. De l'autre côté, tu n'es pas tout sur le bac non. Trois ans, c'est beaucoup. Je dois oublier et passer à autre chose. C'est une confusion, madame. En réalité, hein, ce qui est vrai, c'est que je n'aime pas de blagues autour de mes enfants. Je pense aux papa oui. Donc on sait qu'on ne blague pas avec les enfants. Mais il y a aussi un adage congolais où les gens disent que, bah, Donc je peux dire que sincèrement. L'affaire faire est clôt. Ok. Mm -hmm. Très amiable. Merci beaucoup. Ça, on a justice. À Tiki, t'es. À Tiki, Solo. À le... te... <rire> bi bi Tiki, Mais bi, ou ou so, na, parole Mais mais bien Mais, Congo. Bon, on a <rire> Eh, ouais, bah, et oui, bah, mon boulot, et t'as Na que tu as lobi que tu as dit que papa as dit que tu as que que bah hum. les il, oui. il y a justice. A quoi pas non A la banane a mêlé les respect. respect, que oh ont été on on ouais, voilà. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah a vivre il mm -hmm. mm -hmm. a un larger... mm -hmm. la banane. a a bon, faut mais avant de faire vivre, à cause de namba mais pour le moment libre. il faut que mota manezala sou bien to lamba mais a un jour tsoga procéder mango mon ananasa et sa poubelle, mais la héroïne à sa libre à tika qui peut temps pour mon balipé à zonga salablo quand la a bon si quoi au banabana bibouban abangouan soit ban ça n'a pas mon démo lingi barabana bien à banana et avait bien à y est peu côté à zolouka ou la paix à zolouka le col a été au côté à la célibataire au père célibataire donc en guise ça, ils a ouvert. Mais c'est là, maman, c'est là. Ça, on a ouvert ne veut pas dire que il y a sous le ou il y a Non. Ça, on veut dire qu'il n'y a pas commune libre ou à y a Mais le Pour la banane, au nom des enfants. Les enfants appartiennent à Mike les enfants appartiennent à yi Alors, on va dans le tribunal, à se retirer, à se ok. So, lui a la c'est déjà un grand pas. Voilà. T'as tataou, T'as où T'as T'as où Ok, tout ça, ça, ça, ça, ça. Papa, il n'y a pas de reproche. a pas d'idée. je suis célibataire. Avez... Avez, mais avez... ah, mais, a pas à moi, n'y a pas d'idée. Il pas d'idée. à à a pas mais Ce qui est vrai aussi, la culture américaine et la culture congolaise est très différente. Donc moi je suis une Congolaise, une américaine d'origine congolaise. Beaucoup de gens ne savent pas. Moi j'ai quitté le Congo à l'âge de 2 ans. Et je suis revenue au Congo à l'âge de 18 ans. Je prends le lien. Euh, du Congo, je pense aussi bah, bien, monsieur, c'est les États-Unis et la mmh. Sanguin Maintenant, aux États-Unis, il y a une culture, on appelle ça dating. Ici, Moutounios, ce que moni Moutou, tu t'affiches avec quelqu'un, tout le monde pense que ça va automatiquement. Nayebisaï. Bissaye, Et c'est pas les ah. cas? C'est pas le cas. Est ma C'est ma page. Et que les gens interprètent les choses telles qu'ils veulent. Non, parce que fait, tout ce que je fais, parents en a. Ma maman, c'est ma meilleure amie. Donc, je parle avec ma mère. Ma mère, ma mère, elle m'oriente beaucoup. Donc, déjà ma la maman, est au courant de mes mouvements. Mmh. Et là, si mes parents n'ont pas un problème, avec, pour n'avoir mon colo, j'aurai 27 ans. Le oui. mois prochain, on a moins inquiété. Donc, je fais ce que je fais. Si je me dis que, ah, ma copaine, donc moi, petit ami, n'a italien, tout, un italien, un italien, mes italien, mon en tout cas, ce que les gens diront sur les réseaux sociaux, murmure et abattre, et mes parents savent comment j'ai grandi, mes parents savent aussi que mon grand frère aussi, à cause de mon petit ami, il y a eu une église, ça ne veut pas forcément dire que mais ça n'empêche que tu sois dans une relation avec quelqu'un. Tu vois, le problème avec les Congolais, c'est que les Congolais sont trop hypocrites. Parce que moi, je n'ai pas de copines, mais je ne sais pas si ça fait, mais je ne sais pas si ça fait, mais je ne sais pas si ça fait la Vierge. Voilà, la Vierge dit, ah, ma chérie, Soyez vrai, zalaïo, zala libre. Moi, pays, n'a Ça me regarde parce que moi, je m'assume. Bon, oui. ça. ne me regarde pas parce que c'est ma vie. Personne ne paye mes factures, personne ne nourrit mes enfants, personne ne vêtit mes enfants. À part Aussi longtemps que je sais que je ne déshonore pas mes parents. Aussi longtemps que je sais que non, ne mes ma parents de respect aussi longtemps que je sais que je ne déshonore pas ma propre personne. et mm. oh. oh. tali ça ne me regarde pas et ça, ça, ne me ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. <rire> avant en anglais. Bana en anglais là quand le does not concern me. Yes, yes. And it will never concern me. Yes. <rire> <rire> <rire> <that's> avant on a besoin passer le, partir, le avant bon partir, pour, euh, pour faire parole. <rire> le avant tout cas, il n'a il a Les problèmes, les problèmes, les il les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes, pasteur il ce qui est totalité, je crois, euh, pasteur, pasteur, je crois, dans 2020, <coughs> dans fin 2019, fin 2010, je ouais. sais pas. Je ne pas. <coughs> la la <coughs> pasteur, je pasteur, je crois dans pasteur, mais suis je Passer à autre chose. Ma Bible n'a pas de problème, malheureusement. Comment ça Bonjour, les félicitations, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. Est-ce que vous m'en a Bon Je peux citer les noms, va passer, la Côte Parce que soyons pas hypocrites. Parce que là, moi, je suis en train de faire la promotion de mon entreprise. Et là, vous voulez me traiter au nom, c'est pas une chrétienne. C'est pas vrai, c'est pas vrai Mais sur WhatsApp On voit des choses qu'on ne devra pas voir Mais ça, ça c'est bon Ça c'est bien, ça c'est des chrétiens Ils sont des leaders Bien dit. Ça c'est des pasteurs. Yes, Non, moi je fais la promotion de mon entreprise et je les fais respectueusement. Mes photos sont sont oh, Jesus. Mes photos sont belles. tout le monde a robe C'est du sexy. Mais, c est, c est pas le problème c'est quoi 2017, c'est rien de nouveau pour eux. Moi, je... Non moi, là, passe -il, à moi, la pasteur, la bando là, t'as coupé. T'as okay, intercession, t'as coupé dans la... Parce que c'est le cœur qui compte. Mmh. C'est le cœur. Vous êtes au bah, gros, là, t'as la jupe à Milaï mais au dit que je n'ai pas la bando. Eh, tu sais, quand j'ai la vente Yes. Nous sommes avec Mme Pénial sur ce plateau. Avec l'homme de le pouvoir de l'élecité. Maman, avant, c'est quoi Tataouiou, l'ikambounine. Ça, C'est mon père. C'est mon père. Uh -huh. C'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. C'est C'est mon père. C'est vrai. This is my C'est quoi le problème? Oh vanity. Parce que vidéo, faut C'est mon père. Il crée un problème maman. c'est mon père. Boutou boutou y C'est mon père. vidéo. C'est mon père. C'est mon père. Speak. Speak. Speak. En anglais. Oh. Moi et on va comprendre. Ah ouais, oui. Ah, pas... Non, moi là, moi c'est bateau. Ah, c'est bateau. Personne, tu t'es pas foutu de s'imaginer. Pas bon, quand on a m'a les. C'est pas. T'es un crime au niveau des témoins nazapoli. Non, je pense que c'est yo yo. Non, le Permettez-moi, comme c'est la première fois que je parle, mm. permettez-moi de parler. Oui, mm. C'est pas respectueux et c'est pas honorant. Je n'appartiens à personne. Voilà. J'appartiens à ma propre personne. Football tique le Eloukwanah. Parce que même quand j'étais descendue à Njili, mm. j'ai entendu, il y avait des gens. Eh, moi c'est bateau, moi c'est. Non, non, non, non, non. La dot a été rendue. Le divorce fait, prennent cette boutique en guy madame nos caméras nos yeux nos projecteurs sont braqués mais Congolais, on les ça ne yotez nous en fait pas un mm. mouvement en aussi, la Congolais, on est là même aux états il y a des congolais qui sont derrière vous alors côté monsieur souvent dit m'a quand même que bautera m'aqué ou api aïtion à zoom au bali n'est cas où mondiale est-ce que j'ai n'est que tout le monde n'a qu'une voir rien tu es pas qu'on dénique la porte est ouverte moi, tellement que Nabalara, tellement jeune, euh, je me suis mariée à 18 ans pile. Là, il faut avoir. Parce que déjà, si tu échoues dans un mariage, tu ne voudras pas échouer une deuxième fois. Oui. Alors, je prends mon temps. Mm -hmm. Ah, waouh, t'as les comportements et tout. Soit c'est ne sait plus s'afficher, on ne sait plus pourquoi s'afficher. T'as dit, mon mais ce qui peuvent s'imiter que la vision n'est pas pareille. Vous Internet. Oui. Bon, maintenant, tu m'appelles un petit, Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. vous concerne pas. Mais c'est pays, ça m'a page. C'est On vous a pas mais tu la Mais istanios, non si vous la thé, la Non, si vous ne m'aimez pas, pardon, des abonnés hmm si vous pas mais si vous ne m'aimez pas vous nêtes vraiment, vraiment pas obligé d'être là ma vie c'est ma vie je mène ma vie telle que je veux bah, tout le monde n'est pas pareil. Oui. Donc vous avez bah, décision, bah, décision Mais bah, l'étoile aussi que Dieu a mis en moi n'est pas l'étoile qu'il a mis en toi. Donc yo sur que je ne sais pas ce qui m'a Et puis, on doit aussi savoir que la seule chose qui est statique, la seule chose qui est répétitive, il y a l'ibéda dans la vie, c'est le changement. Vous ne pouvez pas vous attendre, ah, tu es là J'ai été introduit à la communauté congolaise publiquement euh, en tant que je ne sais pas vedette ou personnage public à l'âge de 18 ans. J'ai maintenant 27 ans, ça fait 9 ans. Les gens changent. Les gens changent. Les gens changent. Laissez-moi évoluer tel qu'il me plaît. Si c'est plus un binaire. avant en obando c'est image, image, Je ne sais pas. Maman pasteur, toi maman Monsanto, tout. Oui Mais il y a beaucoup de réalités dans les milieux chrétiens que vous vous ne connaissez pas. Alors si je décide de mener ma vie différemment, en tout cas respectez mes choix. Sans vous respectez, je vous enratez. de la vie Thank you. Thank you. <coughs> Prophète. Je crois mon alubimala il mmh. y a des qui C'est ça tu ouais. <t 'im�ale> la mmh. ouais. déjà photo, buto, buto, toujours mon dernier. Alingabu. Alingabu. Oh. Moi, la point. N'abie, va tu en tout cas, de a et c'est tout ça, il m'a mon, si hein. mm. mm. mm. mm. dit, il il m'a dit, il il m'a fait il il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il il m'a dit, il m'a dit, il ni dit, ni m'a ni il ni dit, il m'a dit, plateforme. m'a dit, il nous avons droit de nous avons au létat au nous avons même droit que euh, Dodo. Mm. La différence, c'est que Dodo a le droit de Comme de les gens Parce que été mis en place, nous avons deux deux qui ont Donc, les porte ouverte à tout le monde. Naminito il y a Réveil Donc, chef spirituel, il y a un confesseur un Je suis un na un un confesseur comme je à ma casse désolé de l'esprit d'Eliam doit sortir ok désolé alors comment on a vu nos on a on a toujours sérieux il y a Kinshasa il y a des qui ont eu pour comme ça il y a qui a Na me na na est ben est non. Vous me connaissez, ma fille? Je suis business, ma fille. Attendez, on va vous donner la parole. donner juste un petit truc. Hein. Mm. Euh, en réalité, papa Béni et mon père, mm. euh, ils parlent très bien, mon père biologique, mm. ils très bien. Donc, moi, je ne vis pas au Congo, je connais bien. Tu es attaché Oui, Banda Kala, son père me connaît au Moussou depuis 20 ans. On était d'ailleurs sur FaceTime avec ma maman tout à l'heure, et on est Oui, tu pas 18 ans, non, je ne sais pas. pas, pas, pas Et enfin, oui. oui. oui. ouais. oui. oui. oui. oui. a de cala. que Oui. Tu Mais tu as ça tu as Tu as moi et puis il y a un à à puis, là, le foot. Co il oui. oui. y a tout un a je ni aussi ce que je peux faire. Rosa de bien des ah des dawns, enfants, on veut paix la paix. paix. Que chacun Son évolue à sa manière les les gens croient que les enfants seront heureux seulement avec leurs deux parents ensemble, mais ben, c'est faux. Il mm -hmm. y a beaucoup d'enfants enfants qui souffrent des conflits de parents en quartier foyer. Les enfants veulent voir leurs parents heureux. Mm -hmm. Ils sont heureux l'un côté na okuna. Tant bana ba okino ta ba za heureux pour maman papa ba heureux. Ce qui n'appelle maman ba on na côté na na heureuse, même si on n'est pas ensemble, mes enfants quand ils seront avec moi, ils seront heureux parce qu'ils verront que leur maman aussi est heureuse. Si vous êtes ensemble et que le courant ne passe pas, la compta, la compatibilité n'est pas euh, compatibilité n'est pas là, mm -hmm. l'harmonie n'est pas là. C'est ces mêmes enfants là au Tovane de la banne qui vont souffrir. Mm -hmm. C'est un conseil que vous lancez aussi dans oui. la banne et belle. Botika les enfants voient. Et les enfants ne sont pas belles. Et les divorces aussi, ce n'est pas bon. Les divorces n'est pas bon. ceux qui à Bala, à une fois pour toutes. Très bien. Parce que ça traumatise aussi les enfants. enfants. Mais une chose ouais. que j'aimerais mentionner par rapport à ma Bala, aussi. Mmh. Mmh. Pour mes soeurs, ça je m'adresse beaucoup plus à mes soeurs. Moins de 24 ans, en tout cas, moi je ne conseillerais pas de se précipiter dans le mariage. Moi, moins de 24 ans. Moins de 24 ans. Je ouais. ne conseillerais pas de se précipiter dans le mariage. Là, je parle, je pèse je, je mes mots. Mmh. Je ne dis pas que c'est mauvais de se marier à moins de 24 ans. Pourquoi Mais, Parce que 18 fond, ans, c'est un, ouais. un enfant. 18 ans, c'est un enfant. On qui mineur m'a 17 ans, a 18 ans, on au premier adulte, à 18 ans, on comment réfléchir, adulte. Non, tu n'as pas d'expérience et la vie. C'est une grosse erreur que moi j'ai eu à faire. Mmh. Euh, on ça, mmh. euh, non, non, je ne pense pas pour moi, là, mais je pense que j'étais naïve. Je n'avais pas de l'expérience, il y je n'avais pas d'expérience de, de couple. Donc je pense que si j'avais cette expérience-là, on a rien à content, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle red flags. En anglais Que je n'ai pas pu voir Un enfant de 10 ans ne va pas réfléchir Comme un enfant de 5 ans De la même manière dont une femme qui a 18 ans Ne réfléchira pas de la même manière D'une euh, femme qui a 24 ans Aux états unis il y a un fléau En ce moment où Le cerveau de la femme Finit de développer Bien la maturité de la femme Une femme devient mûre Mentalement à l'âge de 20 5 ans très bien, 25 ans des âges. On a mouni une femme peut entamer qu'elle classes. si ça qu'est-ce qu'une université trouve-toi un petit rien pour toi-même parce que moi, si il faut ami, sa valeur pénalibale en fait. La Bible appelle une femme laide. Non, mm -hmm. si tu n'as rien à apporter dans le mariage aux a été à charge. Mm -hmm. La raison pour laquelle beaucoup de hommes ils ont cette facilité-là au sacané là-bas. Si ils à une charge, ne soit pas une charge. Ils Parce que quelqu'un qui apporte de l'aide apporte quelque chose qui manque. Donc tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as rien à offrir. Et si tu es en train d'aider, ça veut dire que tu es en train d'apporter quelque chose que cette personne-là ne sait pas faire pour soi-même. Donc ils aide. Préparez-vous. Soyez sûrs. Et puis il ne faut pas aussi... Euh Beaucoup d'estime de soi, bon millier, bac à bois à vrai chez bois maillé et que personne ne vous dit le contraire. Donc. Merci beaucoup. Alors, petit à petit, nous sommes à combien Comment à est... Parce que à expliquer, monsieur, très bien. Donc moi, a supporter, bisous, et là, tout bien, un mot fitiring, fitirique et et les les les. Les warriors. Ils ont mal. ont des, des a des bah pas moi je suis une femme ronde. Oui. Et euh, c'est pour ça que les gens croient que c'est juste pour des femmes rondes Non, il a une... mm. Non, il a Il une... une... des... Oui, non, pas bah, Je pas encore fait une boutique. Mm. Euh, Dieu voulant, d'ici quelques mois. Non, non, non, non, je ne pense pas que c'est trop cher parce qu'aux États-Unis, je vends ça à 65 dollars par pièce et ça vend très bien. Le frais d'envoi, c'est 5 dollars. Donc une seule commande, je peux dire au total, c'est 70 dollars au Congo, mmh. je vends à 80 dollars. Donc, imagine moi, 15 dollars on est à l'icolo parce qu'il n'y a pas de frais d'envoi. On a foutu quand même billets, mmh. on a foutu on a foutu packaging, mmh. on a... donc moi, 15 dollars, il faut couvrir des dépenses mmh. donc le prix n'est pas très différent mmh. du prix aux états unis donc il a 10 dollars de plus, mmh. mais il faut quand même savoir, je, je vis aux états unis je ne vis pas au Congo. Mmh. Et puis si on devait calc... si je devais calculer le frais d'envoi pour la batterie rotine au on refoute à 200 dollars parce qu'on voyait un seul colis au congo à partir de fedex ou bien uf postal service c'est quelque chose comme à 150 mois à l'émission à l'émission parce qu'il y avait un niveau et anglais au cahier il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a il y a ce qu'il y a c'est le le le Okay, on y va. Mais, euh, donc, il n'y a pas de frais, euh, il y a pas de tout frais. ça. En tout cas, quand on va faire des bénévoles, un petit coucou à Minimus Kinshasa voilà. de ma grande soeur Laetitia Clairevaux, que j'aime beaucoup. On travaille en partenariat avec Minimus Kinshasa. Okay. Donc, euh, bah, Minimus n'a plus besoin pour la glace. Hein. Okay. Très, très, très bon. Bah, glace, donc, euh, hein. oui. donc euh, tout le monde qui achètera euh, une glace. Je dirais les premiers 150 clients mmh. qui acheteront une gaine auront gratuitement aussi mmh. leur mini mousse. Bagouté, donc nous les femmes d'affaires, nous les mères des familles, donc ouais. on se soutient entre nous. Donc Laetitia, je t'aime beaucoup et euh, hâte de travailler avec toi. Vous êtes ici à Kinshasa pour combien de temps? Nazalit 3 mois, 6 mois. Non ça a duré mes nasan. Si vous en tout cas, de répéter vous, vous célibataire, vous êtes libre. a c'est célibataire. Donc si vous voulez aussi, vous que CV par papa. Papa. papa. Maman papa Maman il faut okay. ah. papa. Papa va trier les candidats. Dé. Oui. Aux autres sous-estimer pouvoir. un a fort. Critère, l'argent, hein. Ah. À quitter, à quitter. on, oui, on dit ça À Faut avoir de l'argent. Hmm. L'amour n'est pas de l'argent. L'amour ça vient. L'argent vient après. D'abord l'amour a mis ça va critère, naïou ni comme l'autre. Allez-y, allez-y. Faut avoir de l'argent, faut être bien assis. L'argent c'est pas seulement des millions, voilà. bah. En tout cas, je ne vais pas me marier bah pour aller vivre dans le ou... pas ma famille quand même. Non, ça là, quoi, produit, produit, produit fini. Il y a un oui. Produit, produit fini. fini. Moi, enfants, ah. hein. puis, ouais. ça à dire arrose je à moi, Est-ce bien, mon je bien, bien, je qui me je je je je je qui je je je je en tout cas, ça va peut-être faut avoir de l'argent. Non, mais je Mais pourquoi tu ça ça va, Navani. Merci. Navani, Ok. okay. Il faut avoir de l'argent, il faut être bien assise financièrement parce que moi aussi je suis une femme bien assise financièrement. Mm. Okay. Donc moi je ne demanderai jamais à quelqu'un de faire mm. ce que moi je ne pourrais pas faire pour lui. Donc, yes. Donc tu ne viendras pas à ma boue, non. Je m'occupe bien de mes enfants, je m'occupe bien de ma personne. Donc il faut matcher énergie. Il mm. okay. faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Oh, mm. Mm. Je ne peux pas me promener Mon chadaï, ah. c'est un beau garçon. Oui. Mon zayana, c'est un beau garçon. Kitoko oui. oui. oui. parents Donc, moi, je ne peux pas Donc, pardon. Oh, Donc Jésus. bizarre. Jésus. En tout cas, désolé. Bon, Exclu d'office. Désolé. T mais, euh, votre terre. Ko, et puis il faut craindre les seigneurs. Je ne dis surtout pas, ça. je ne dis pas, il faut aux alentours à pasteur. Mm -hmm. oh, ça... vas, Boyate. Je vais donner des questions. Pasteur, non, pas. pas des pasteurs. Pourquoi pas de prophètes, bac -bac -bac pas des musiciens, mmh. pas des joueurs. Euh, pas... Je veux pas de personnes. Non, je veux pas. Non, bosse, pas des journalistes, et surtout pas. <rire> Donc mon boss, mon bel nana, on a préparer Donc Alléluia. boss, nanda, charisme. Donc rien à comment il y a un homme marié. Donc quand je le regarde, je dis wow. Il vient déjà. Non, oh, c'est oui, ah, euh, référence. Oh, okay. C'est a référence. C'est exemple, a référence. C'est la référence. C'est dire, a référence. <rires>